Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Kosamui. Aujourd'hui, je vous emmène visiter une cascade secrète. C'est parti On y accède par cette route. Elle est vraiment très facile d'accès. Comme vous le voyez, il y a de l'espace. Le week-end, il y a souvent des familles qui sont là. Namtok, c'est le nom que l'on donne aux cascades en Thaï. Mais là, je ne sais pas ce qui est écrit. Je vais me renseigner. En fait, il y a différentes retenues d'eau qui ont été créées comme cela. L'eau descend de la montagne. Et elle est arrêtée en petits bassin comme l'on voit ici. Et les Thaïlandais ont aménagé des balancelles qui permettent de, de s'amuser sur l'eau. Une balançoire ici. Voilà, on peut s'amuser sur la balançoire. Aujourd'hui, il y a du monde et les enfants adorent cette balancelle. Alors, à certaines périodes, il euh, n'y a plus d'eau ou très, très, très peu. Mais là, en saison des pluies, c'est l'endroit parfait. <rire> Les enfants s'amusent à faire des, des grimaces. Namtok arai Namtok tu Namtok arai arai lui demande le nom de la cascade. Kuntak, qui est le président de l'association de tourisme des villageois de Bantai, me disait que leur projet était de maîtriser l'eau et de retenir naturellement l'eau pour les autres périodes plus chaudes. Je vais vous dire que les enfants se régalent. Alors ils ont les lianes pour se tenir parce qu'il y a beaucoup de puissance là. Et les plus jeunes passent par le côté pour sauter Il s'agit d'un endroit naturel, alors vous êtes vivement prié de respecter les lieux et les maintenir en l'état. Merci beaucoup. La cascade est très jolie, elle part de là-bas au fond. Sachez qu'ici, la température de l'eau de mer est toujours minimum 25 degrés et jusqu'à 32 environ. Et les températures de... dans les cascades sont un tout petit peu plus fraîches autour de 23-24 degrés. Tout à fait original, complètement implanté dans la jungle et tout à fait secrète. Voilà la balancelle. Bon, je sais pas si j'ai pied. Bon, c'est plutôt sympa pour prendre l'apéro, ici, hein Les enfants s'amusent dans, le, dans ce bassin. Suivant les moments de la journée où vous venez, il y a plus ou moins de monde. Et en fait, ce dimanche qui vient de passer, le 5 décembre, la communauté des villageois de Bantay a préparé ben, ce nouveau portique pour souhaiter la bienvenue. Ils ont également planté beaucoup d'arbres, ce sont des gens qui sont vraiment attachés à l'environnement et qui, font des, qui mènent des projets vraiment formidables. Je voudrais saluer ici leur capacité à mobiliser les troupes pour pouvoir faire beaucoup de choses dans ce quartier. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Bon, pour les petits apéros, il y a aussi des tables qui ont été installées. Avec des fauteuils couverts. Là tout autour. On fait beaucoup de travaux pour améliorer l'environnement. Un environnement vraiment magnifique, en plein milieu de la cocoterie. Et parmi les nouveautés, eh bien, il y a ce petit bar, euh, est un petit snack. Qui vient d'ouvrir, qui propose quelques boissons, des saucisses, des soupes. Ça va les cas! Des frites, des poissons grillés, frites plus exactement. Également des salades somtam, des somtam, nimay, sakà. salade somtam, salade papaye, des brochettes. 10 baht la brochette, c'est-à-dire 26 centimes d'euro. Si vous voulez manger local, c'est là. Et quelques fois, même quelques petits commerces ambulants viennent se greffer. Et ils ont un très joli petit jardin derrière. Voilà, c'est vraiment un cadre splendide dites moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous auriez envie que je vous montre d'autres endroits secrets comme celui-ci. A bientôt, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Bye bye